8, boum, cou pam, pam. Ah, vous voyez, vous allez commencer à partir trop loin. Vous sentez ça Vous voyez, que vous, vous allongez la jambe. Comme il a dit Fred tout à l'heure, restez vraiment juste en dessous de vos hanches. Encore. 7, 8, kak, Pour boum. Ah, mieux. Et on fait la suite. 7, 8, kak, ti, ti, ti, ki, et kak, ka. Encore. C'est juste les deux accents, et le transfert sur la jambe. Après les accents, on met le poids où Droite. Yes. Sept, huit, caca, droite. Ki, ki, ki, cha, cha, ka, ka. Ouais, yes. encore. Encore, mousillette, mousillette. Sept, huit, caca, droite. Pou, pou, pou petit, cou. bah. Encore. On respire, tout va bien. Prenez une grande inspiration. Expirez. 7, 8, 4, sur la droite. Ti-ti-ti-ti-ti-ti. Musique bien.